Pour moi, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit naturellement, c'est « engager ». Ils sont, sont très dynamiques dans leur travail, Ils se challengent, elles s'aident l'autre. C'est vraiment une confiance 360 degrés qu'on a avec les employés. Pour moi, c'est très important que les employés soient heureux, soient bien. Les employés qui m'inscrivent comme bon boss, ça fait très très chaud au cœur parce que comme président, on est souvent seul au sommet de notre montagne. De la reconnaissance, on n'en a pas beaucoup. Donc ça, pour moi, c'est une reconnaissance qui me rend très, très fière.